C'est la joie au cœur et le soleil dans l'eau que je vous fais cette vidéo parce que vraiment je suis super contente grâce à une vidéo que je viens de voir ah, ça et je voudrais partager ça avec vous parce que c'est vraiment quelque chose de grandiose qui vient de ce qui se passe actuellement. C'est vraiment game over. Game over. Ils ont Perdu. Ils ont perdu, pourquoi Parce que euh, ces euh, médias qui nous ont fait peur pendant euh, euh, le début d'année, en nous disant qu'on avait un super virus, que ça faisait des millions de morts partout dans le monde, que c'était quelque chose d'horrible, qu'on allait être obligé de vivre avec ce virus tout le reste de notre vie. Que il n'y aurait sûrement pas de médicaments que le vaccin va aller mettre plusieurs mois avant d'être fabriqué bah, du coup il n'y a plus besoin ah, il n'y a plus besoin du tout, pourquoi je vous dis ça bah, parce que je viens de voir la, une, une, la dernière vidéo en fait de Mika Deniso et euh, je vous ai dit que je le suivais depuis un certain moment déjà et là il vient de sortir une pépite mais je vous dis une pépite d'ailleurs j'espère qu'il m'en voudra pas mais je vais lui emprunter un bout de sa vidéo parce que pour vous montrer exactement ce qu'il en est et ces mêmes médias qui nous ont fait peur enfin qui ont voulu nous faire peur hein, à certains d'entre nous qui ont voulu nous faire peur pendant des mois et des mois en nous disant tout et n'importe quoi, en nous parlant de ce virus comme étant quelque chose d'horrible, de mortel, d'ignoble, et ben au final, ils avouent, ils avouent qu'ils ont raconté des bobards. Ils avouent qu'ils ont fait régner le système de la peur. Ils avouent que euh, ils ont exagéré tout le long. Et euh, écoutez bien la vidéo que je vais vous passer et vous verrez à la fin, à la toute fin, écoutez bien parce que la vidéo elle prend fin. Euh, ou, euh, le, le, le, ces mots-là, ils prennent, c'est juste à la fin de la vidéo, donc il faut bien tendre l'oreille. Parce qu'il euh, y a une question qui est posée et dit mais pourquoi ce système de la peur Et la réponse est. Parce que la peur fait vendre, voilà, la peur fait vendre. Je vous laisse écouter et on se retrouve dans quelques minutes. On peut déjà prendre un peu de recul après six semaines sur toutes ces idées fausses qui ont circulé et généralement qui étaient alarmistes, très alarmistes, il faut bien le dire. Toutes ces affirmations présentées comme des constatations et qui ont été battues en brèche depuis le début de cette épidémie euh, oui, on voit le virus aujourd'hui sous un nouveau jour. De quoi parle-t-on Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier, et quand on dit hier c'était il y a six semaines, qui n'en sont plus aujourd'hui. La première, le taux de létalité du virus, le taux de mortalité du virus qui était présenté comme très élevé. Oui, on pensait au départ que ce virus était très meurtrier. Écoutez. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à, à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminés qui vont en mourir. C'était plus de dix fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%. Et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Deuxième certitude... — Et là, on revient un peu à la conversation qu'on avait tout à l'heure. Les enfants seraient particulièrement contaminateurs. — Oui, c'est effectivement ce que l'on pensait, David, jusqu'au président de la République, d'ailleurs. Et c'est aussi ce qui avait justifié la fermeture des écoles. — Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement... Le virus. On a, si vous voulez, procédé par analogie avec la grippe saisonnière, parce que les, les enfants, effectivement, euh, étant réservoir à virus et n'ayant pas énormément de symptômes, pouvaient euh, contaminer la, la famille, l'entourage, etc. Eh bien finalement les dernières études arrivent à la conclusion inverse. D'abord, une étude réalisée en partie par Santé publique France publiée dans une revue américaine la semaine dernière qui revient sur le cas d'un enfant de 9 ans testé positif en Haute-Savoie au contamine Monjoie, l'un des premiers clusters en France. D'après l'étude, avant d'être testé positif, cet enfant aurait continué à fréquenter trois écoles et un ski-club au total 172 personnes eh bien il en a contaminé aucune, pas même, ses deux frères et sœurs. Conclusion donc de l'étude, les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus. Une autre étude confirme ce diagnostic. Elle a été menée cette fois par l'Institut Pasteur à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, le premier foyer épidémique français. Conclusion. 41% de l'ensemble du personnel, les professeurs, mais aussi les élèves du lycée, ont été contaminés par le virus. Mais le risque que les lycéens le transmettent ensuite à leurs parents n'était que de 17% et à leurs frères et sœurs de 21%. C'est ça. Et 17%, c'est uniquement pour les lycéens qui avaient été contaminés. Un lycéen contaminé dans 17% des cas. Alors qu'on ne savait pas à l'époque que le virus circulait, donc on s'embrassait, on se touchait, on se côtoyait de très près, eh bien pour un lycéen contaminé... Dans 17% des cas seulement, sa famille avait été contaminée. La troisième affirmation qui a été battue en brèche, le virus est là pour des mois. Ça, rien ne va changer parce qu'il est totalement insensible à la chaleur. Eh oui, écoutez ce que disaient les médecins à ce propos au début de l'épidémie. Uh, Nous uh, ne savons pas encore ce que l'activité ou le comportement de ce virus sera dans in different climatic conditions climatiques conditions, Et c'est une false hope to de yes, dire que oui, il va juste disparaître dans le summertime comme like l'influenza. Et aujourd'hui, d'après les médecins, le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures. Une, une étude américaine affirme qu'il serait sensible non seulement à la chaleur, mais aussi au soleil. Exemple, si le virus est présent sur une poignée de porte, qu'il fait entre 21 et 24 degrés, avec 20% d'humidité, le virus perd la moitié de sa puissance au bout de 18 heures. Si maintenant l'humidité est plus forte, si elle passe à 80%, il ne lui faudra que 6 heures, c'est donc... Trois fois moins. Et la différence d'ailleurs entre les situations dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud semble confirmer cela. C'est vrai qu'on en a parlé ici même. Ce constat-là est un peu plus nuancé. C'est vrai qu'avant, on exprimait aussi des doutes. Et puis qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, c'est plutôt une tendance qui s'affirme, mais il n'y a pas encore de certitude, certitude. Cette étude américaine est intéressante. Merci Fanny. Deux remarques. Évidemment, on ne met pas en cause euh, les médecins les scientifiques, dont beaucoup ont eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils tâtonnaient euh, et puis qu'ils n'avaient pas de vérité révélée. Euh, deuxième remarque, il y a quand même un point commun, si on met de côté les masques, à toutes ces affirmations qui ont été démenties, vous voyez lequel Elles étaient toutes spécialement alarmistes. Alors je ne dis pas qu'il y a une volonté de dramatiser les choses, puis c'est suffisamment dramatique comme ça, euh, et, et vous êtes les premiers à savoir que, de ce qu'il en est. Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas... Est-ce qu'on voilà, est qu n'en a pas rajouté un peu Et quand je dis euh, « on », c'est les médias, les, parce que voilà, euh, faire peur, ça fait grand. Voilà, vous avez vu, hein, c'est fort, c'est fort. Depuis le temps qu'on me qu disait qu'il n'y euh, avait pas de raison d'avoir peur, que c'était vraiment parce qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière tout ça, et bien... On nous a écoutés, on nous a pas écoutés, c'est pas grave. Moi je sais que j'ai le cœur en paix, j'ai le cœur en joie parce que j'ai fait confiance et j'ai eu raison de faire confiance. Voilà. Alors euh, les masques maintenant que les journaux ont dit euh, ce qu'ils ont dit, on ne peut plus nous imposer de masques. On ne peut plus nous imposer de vaccins. On ne peut plus nous imposer de puces. On ne peut plus nous imposer de drones, on ne peut plus nous imposer d'applis pour le Covid. On ne peut plus rien nous imposer. De ce côté-là, nous retrouvons notre liberté, notre libre arbitre. C'est merveilleux, c'est juste formidable. Et ça, c'est grâce à, à, aux lanceurs d'alerte. Et c'est grâce surtout à chacun d'entre nous qui avons eu confiance qui nous ne sommes pas laissés emporter par la peur et qui avons fait ce que notre cœur nous disait plutôt que de faire ce que les journaux nous disaient de faire. Parce que finalement, vous voyez, eh ben, euh, ils avouent, voilà. ils sentent le vent tourner. Ben, comme je vous dis à un moment, la vérité, hein, elle ne peut pas rester cachée bien longtemps. Et euh, ce n'est pas l'ombre qui est dans la lumière, c'est la lumière qui fait disparaître l'ombre. Donc euh, tous ceux qui ont eu confiance en leur cœur et qui ont fait ce que leur cœur leur ont dit et qui euh, se fichaient de, de tout euh, ce que disaient les journaux et que, qui ont continué à vivre leur vie euh, comme bon leur semble, eh ben vous voyez, vous avez eu raison. Vous avez eu raison. Et c'est l'une, la, la première, la première des victoires que nous emportons là, maintenant sur ce qu'on veut nous imposer. La première, la, enfin, pas la première, mais la plus grande, l'une des plus importantes. Voilà. La capitulation des journaux. Alors, comme vous voyez, c'est quand même un, jour, un, un journal télévisé que, qui a une grande écoute. Euh, c'est pas n'importe quoi. Donc, euh, il y en a d'autres qui vont vous dire encore que euh, c'est... Euh, il y en a sûrement qui vont vous dire qu'il ne euh, faut pas les écouter, que c'est euh, mais bon, il y a l'épreuve à l'appui. Il y a l'épreuve à l'appui. Avec tout ce que euh, tous les annonceurs d'alerte vous ont, vous ont montré, avec tous les chiffres qui parlent, avec euh, les, les, les médecins, les, les scientifiques, les virologues qui vous ont dit que ce n'était rien du tout, que c'était voilà, juste... Euh, que c'était juste une grippe, limite une grippe saisonnière, rien de plus. Hein, mais qu'il y avait quelque chose d'autre qui se cachait derrière, et ben voilà, maintenant c'est fait, on le sait. Et là pour le coup, ça c'est une belle victoire et je suis mais, tellement heureuse de la partager avec vous, tellement, tellement, tellement heureuse que oh, c'est merveilleux. Voilà, nous avançons nous gagnons, nous gagnons de la place, nous gagnons, euh, nous partons vers, nous sommes en chemin vers la bonne direction, nous gagnons, et eux, ils perdent, ils perdent, ils perdent, quand je vous disais que c'était nous qui leur donnons euh, le pouvoir, dès qu'on leur retire le pouvoir, ils perdent, et les journaux commencent à sentir que ça sent mauvais, et qu'il est temps, qu'il est vraiment temps de sortir les vérités. Et vous allez voir, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, D'ailleurs, je ne sais pas si elle est passée ou pas sur YouTube parce qu'ils vont ont supprimer quand même. Euh, je vous avais dit sur une précédente vidéo que de toute façon, euh, au bout d'un moment, la vérité ressort. Quel que soit le temps qu met, qu'elle mette, quelles que soient les apparences qu'elle euh, qu prend, la vérité ressort tout le temps. Et la preuve en est. Voilà. Donc, euh, ayez conscience. Ne croyez pas que... La deuxième, la deuxième vague, du coup, pour le coup, ben, c'est foutu. L'appli, c'est foutu. Le vaccin, c'est foutu. Euh, les, la surveillance, euh, la c'est pas encore foutu, mais ça tient qu'à nous. Euh, la puce, euh, c'est foutu. Et euh, les masques, c'est foutu. Et tout est foutu pour eux de ce côté-là. En tout cas, pour ce qu'il qui en est de de ce sacré virus, ça y est, on connaît la vérité maintenant. Bah, moi, je la connaissais depuis longtemps, ainsi que beaucoup d'entre vous, mais ça y est, là pour le coup, on a les preuves. Ils nous ont donné les preuves qu'ils ont menti tout le long, tout le long, et qu'ils ont exagéré, exagéré, exagéré, juste dans la seule optique de nous faire peur. Alors si avec ça vous ne comprenez pas, ben, je ne sais pas ce qu'il faut. Parce que c'est.. Il n'y a, a qu'un aveugle qui ne peut pas entendre. Et encore. C'était. Ben voilà. Moi je voulais vous partager ce, ce moment avec vous. Alors euh, redevenez, redevenez libre. N'ayez plus peur de ce vaccin. Soyez ce que votre cœur vous dit d'être, c'est-à-dire des êtres, des êtres humains. Souverain et euh, en bonne santé et n'ayez pas peur n'ayez plus peur s'il vous plaît, du fond du cœur n'ayez plus peur, tout va bien tout va bien on gagne la guerre n'est pas finie on a gagné une bataille mais euh, les autres on va les gagner aussi parce qu'on est tous dans la même direction, la direction du cœur Allez, a bientôt les amis. Et euh, j'espère que vous avez repris espoir et confiance. Merci. Je vous aime à tous. À bientôt. Bye.